Tous les jours, vous, êtes, vous vous levez le matin et voilà ce qui se passe, vous éclatez votre énergie parce que vous ne savez pas la canaliser. Alors ce qu'on va vous apprendre notamment, le dimanche matin, ça sera sur l'énergie ouest, mais on va vous apprendre à faire ça, à utiliser votre énergie avec une stratégie et à la concentrer sur un objectif au lieu de l'éclater en permanence qui fait qu'à chaque fois vous êtes épuisé à la fin d'une journée. C'est un peu le syndrome de quelqu'un qui a une pile de dossiers sur son bureau le matin et une pile encore plus grosse à la fin de la journée, épuisée. Voilà ce qui se passe. Vous éclatez votre énergie, votre potentiel, dont souvent vous n'avez pas conscience, au lieu de la cibler, de la